Salut à tous, c'est Linux Player et bienvenue dans ce nouveau tutoriel où aujourd'hui je vais vous montrer comment installer le mode Sodium pour Minecraft. Donc, d'abord, une petite présentation du mode Sodium si vous ne connaissez pas. C'est un mode gratuit et open source qui permet d'augmenter les performances de Minecraft au même titre que Optifine, à la différence que lui le fait vachement bien. Donc, ici je me suis rendu sur une page qui montre des alternatives à OptiFabric. C'est pas comme ça que j'ai découvert le mode, mais ça permet d'avoir une liste de plein de modes en complément de Sodium. Donc déjà la première chose que vous avez à faire pour installer Sodium, c'est d'abord de télécharger la version de Minecraft sur laquelle vous voulez installer Sodium. Donc pour ce faire, je vais utiliser le launcher officiel. Ça marche à peu près pareil si vous utilisez le Shiginima Launcher. Et dans Configuration, je vais ajouter une nouvelle configuration, 1.16.3, et je sélectionne la Release 1.16.3. Et là, je ne touche pas à ça, je fais « Créer », et là, je peux sélectionner ma version 1.16.3. Donc là, j'ai mon Minecraft 1.16.3 qui fonctionne. Ça, tout va bien. Donc avant de télécharger Sodium et tout autre mode Fabrique, vous devrez d'abord installer « Fabrique pour Minecraft ». Pour ce faire, vous ouvrez un nouvel onglet et vous vous rendez sur fabricmc.net/use. Bien sûr, vous avez ce lien en description. Ici, vous faites Download Installer. Ici, je le prends en .jar puisque je ne suis pas sur Windows. Et je le télécharge dans le dossier adapté. Après avoir téléchargé fabric, je télécharge fabric API, dont le lien est sur la même page. Et je clique sur Télécharger. Hop. Et je peux télécharger maintenant Sodium. Et je peux télécharger Lampe Dynamic Light si je veux les lumières dynamiques, c'est-à-dire une torche qui éclaire quand elle est dans ma main. Personnellement, ça ne m'intéresse pas trop parce que ça bouffe des performances. Ce que je vais surtout prendre, c'est OK Zoomer, qui est un mode qui permet de zoomer. Donc là, une fois tous mes modes téléchargés, je me rends dans le dossier où j'ai mis tous mes modes, et je peux fermer mon navigateur. Donc là, ce qu'il faut que je fasse, comme je suis sur Linux, c'est ouvrir un terminal dans le dossier. Donc pour ce faire, je copie le chemin du dossier, j'ouvre un terminal avec ctrl alt -t, et je fais CD, ESPACE, et je colle le chemin. Ensuite, quand je fais LS, je peux voir que j'ai bien tous mes fichiers .jar affichés correctement. Donc là, la version de Java que j'ai d'installer, c'est la 14.0.2. Ce que je vous recommande, c'est d'utiliser Java 8 si vous voulez un maximum de compatibilité. Donc une fois que vous avez vérifié que Java est installé en version 8 ou 14, vous pouvez commencer. Si vous avez Java en version 11, voici les commandes que vous devrez taper pour télécharger Java 8 ou Java 14 sur Ubuntu. Donc pour installer Fabric, je fais java jar fabric installer que j'ai complété automatiquement avec tabulation. Là, je clique sur Installer et je laisse tout euh, comme c'est mis. Pas besoin de toucher à ça. Ok, il me rappelle que Fabric API peut être très utile. Et Donc là, ce que je dois faire, c'est me rendre dans le dossier .minecraft. Donc ça, je peux sélectionner l'emplacement d'installation. Dans le cadre d'emplacement d'installation, je peux copier le chemin et l'utiliser pour mes dossiers. Donc là, quand je fais CTRL-N pour ouvrir à une nouvelle instance du gestionnaire de fichiers, et CTRL-V, je peux me rendre dans mon dossier Mode. Bien sûr, si le dossier mode n'est pas créé, dans ce cas-là, on n'oublie pas de mettre la vue en icône. Donc là, si vous n'avez pas de dossier mode, vous pouvez faire un clic droit, créer un dossier, et créer le dossier mode. Avec le dossier mode créé, on va déplacer nos modes fabrique Donc c'est tous les fichiers .jar qu'on a téléchargés, sauf Fabric Installer, dont on n'a plus besoin. On fait CTRL-C, CTRL-V, et là, j'ai mes modes mis dans le bon dossier. Donc avec tout ça de fait, je peux fermer ceci, et je peux lancer Minecraft. Donc là j'ai mon Fabric Loader 1.16.3, tout va bien, je peux cliquer sur jouer. Donc là j'ai mon Minecraft Fabric version modée avec Sodium installé et avec Ok Zoomer, parce que quand je vais dans les contrôles, j'ai une nouvelle section Zoom qui correspond à Ok Zoomer et qui fait que quand je crée une nouvelle partie, donc ça je vais le faire rapidement, là j'ai mon Ok Zoomer pour zoomer quand je veux. Très pratique pour bien voir ce cochon. Donc là, bien sûr, ça la gouille puisque j'ai un PC un peu pourri, mais quand je vais dans les options graphiques, j'ai tous les contrôles de sodium. Là, je teste les performances dans le Nether avec ce biome absolument affreux que je déteste, qui me met des performances... Ça va, en termes de performance. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère que le tutoriel vous a plu et que vous avez appris quelque chose. Vous pouvez bien sûr partager cette vidéo à vos amis qui souhaitent installer Sodium et avoir plus de performances sur Minecraft. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Linux Player. Salut